Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Un jour, un conseil, nous allons voir comment réaliser un reportage vidéo avec des élèves. La séance que je vous présente a été réalisée avec des collégiens de 3 durant la période de confinement. Les élèves devaient se placer dans la peau d'un journaliste pour réaliser un reportage vidéo de 1 minute 30 sur le sujet « Ma vie en confinement ». Voyons maintenant les trois étapes qui ont été nécessaires pour la réalisation de ce reportage. Étape numéro 1, la préparation. Afin de bien cerner le sujet, il est indispensable de se poser les questions suivantes. Quoi Qui Où Quand Comment Pourquoi Une fois le sujet cadré, vient l'étape numéro 2, la captation. C'est le tournage, c'est à ce moment que vous allez filmer les différents plans du reportage. Ne vous limitez pas aux interviews, pensez à capter des scènes de vie, des bruits d'ambiance. Ces éléments seront nécessaires lors du montage. La structuration du reportage euh, est calée en cinq étapes clés. Le commentaire de début ou d'accroche, ce commentaire contient l'angle et il doit être percutant pour captiver l'attention. Suivi d'une interview de 25 secondes maximum, on enchaîne par un commentaire de relance qui apporte une information nouvelle et qui permet d'introduire la seconde interview qui dure elle aussi 25 secondes. Et pour finir, le commentaire de fin qui permet d'élargir le sujet. Vient enfin l'étape numéro 3, le montage. C'est lors de cette étape que vous allez sélectionner les différents rushs, couper, copier et organiser le reportage afin d'obtenir une production cohérente.